Mais hein qu'est-ce que tu fais Bonjour à Akito ben, Bonjour Emmanuel, mais qu'est-ce que tu fais ben, Je fais ce que tu dois faire Mais c'est mon travail quand même Ah, <rire> c'est ton travail Effectivement, alors tu me dis Bonjour à tous, je suis Emmanuel Trigaro, je suis formatrice et coach numérique et j'accompagne les entrepreneurs novices en informatique à optimiser leur travail sur ordinateur dans leur quotidien professionnel évidemment. Et donc j'ai eu le plaisir d'être euh, accueillie aujourd'hui dans l'atelier d'Akiko, que je vais laisser euh, se présenter à vous. Euh, bonjour, je m'appelle Akiko, euh, je suis rest restauratrice de tableaux anciens. Je restaure des tableaux aussi bien sur toile, sur bois et sur carton et que carton. Du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, des clients me font appel à moi euh, lorsque un tableau est abîmé, donc troué, sale, déchiré, euh, en tout cas en mauvais état. D'accord. Donc, euh, c'est la seule activité que tu as, Akiko euh, euh, Non, non, je donne des cours de peinture et de dessin aux enfants, aux adolescents et aux adultes. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien écoute, je te remercie de cette présentation et euh, je crois que... Euh, je ne sais plus comment on s'est connu d'ailleurs. Ah, je crois que c'est par rapport avec les enfants. Oui, c'est ça. À l'école. À l'école, tu as euh, trois enfants. J'ai trois enfants et donc l'aîné a même âge que mon fils. Euh, et euh, ils étaient en classe ensemble en primaire, maintenant ils sont au collège ensemble. <rire> euh, voilà. Et donc, ils se voient de temps en temps. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Effectivement, je me souviens maintenant. Ouais. Euh, et euh, nous nous sommes rencontrés de cette manière, oui. mais euh, de quoi tu as eu besoin euh... Alors, pour euh, promouvoir euh, mon activité et puis optimiser euh, tout ce que je savais sur informatique, bureautique. Et j'ai fait appel à toi pour euh, les réseaux sociaux, le site internet et puis euh, quelques conseils de bureautique. Exact, nous avons ouais. revu euh, tout euh, ton... Euh, tout ce que tu savais faire déjà sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais on a accès un petit peu plus sur, sur Facebook. Euh, par exemple, euh, avec tu as un compte Facebook qui a été fait, oui. mais deux pages euh, Facebook pour tes deux activités. Ça, oui. euh, nous avons mis en avant également les événements oui. pour que tu saches euh, quoi dire. Ouais. Euh, et prévenir tout, euh, toutes les personnes qui habitent dans notre secteur nous avons oublié de, de spécifier que nous <rire> sommes ça. sur la eiffel dans le vignoble nantais euh, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes donc euh, pour euh, tout le secteur géographique ouais. il fallait que tu préviennes euh, toutes les personnes qui, qui pouvaient travailler avec toi ouais. euh, surtout par rapport à l'activité euh, des, des enfants et des adultes ouais. euh, pour l'activité de dessin euh, ouais. en après-midi en soir et euh, tu avais besoin de ça, donc nous avons mis en place oui. cette stratégie euh, oui. sur euh, Facebook oui. pour prévenir euh, le, les personnes euh, euh, de cette de ce que tu faisais, oui. ce que tu proposais dans, le, dans oui. ce secteur. Euh, ceci étant, nous avons fait donc un focus, focus sur ces événements. Nous avons également intensifié euh, la publication de, de tes contenus sur euh, les réseaux sociaux. Oui. Et comme tu as également la, la, euh, la le fait que tu sois japonaise oui. fait que euh, tes amis au Japon voient également, ça. par le biais des réseaux sociaux, euh, ce que tu proposes ici, et oui. euh, euh, mais ça foisonne de, de commentaires <rire> Oui, c'est ça Aussi Je bien en japonais, en anglais, en français, en tchèque... Euh... Voilà, c'est ça c'est euh, sympa c'est ça le, le, le plaisir de travailler sur les réseaux sociaux de oui. travailler avec le monde entier oui c'est et, euh, <rire> et donc ça te permet de revoir euh, certainement des, des amis oui, à, oui oui oui, oui. À, des euh, amis oui. qui sont partis aux États-Unis aussi bien euh, ailleurs euh, qui me prendront contact euh, et qui, qui découvrent ce que ce que je fais à et, oui. euh, et c'est ça l'importance de de oui. pouvoir montrer euh, euh, son activité professionnelle euh, oui. euh, sur, sur les réseaux et donc d'intensifier tout ça et euh, maintenant on va dire que tu as une plus grande visibilité oui euh, grâce bien. à toi Emmanuel donc merci donc je vous conseille vivement Emmanuel donc formatique pratique et euh, le conseil si vous avez besoin de conseils bureautique ou, ou internet surtout quand vous n'êtes pas très à l'aise avec l'ordinateur c'est vrai, vrai. <rire> tu es déjà quand même pas mal à l'aise sur l'ordinateur mais je t'ai oui. amené des, euh, des, des techniques supplémentaires et une stratégie ouais. de, oui, de, oui. de web marketing qui oui. t'a permis d'être plus ouais. euh, cohérente avec euh, ce que tu devais proposer, avec euh, ton, ton public à la fois euh, personnel, enfin plutôt euh, de famille ouais. euh, et professionnel avec justement les, les oui. tableaux qu'on a l'occasion de voir en, où, au musée aujourd'hui, <rire> c'est ça qui est intéressant, on voit toutes les œuvres qu'elles... Euh, qu'Akiko peut donc euh, retravailler oui. euh, auprès de ses clients et donc n'hésitez pas à faire appel à, à elle si vous avez euh, des, des tableaux dans votre famille qui, euh, qui ont besoin d'être restaurés. Oui, elle fait un excellent travail. La preuve, on voit donc mmh. avec ce, ce tableau entre euh, avant et après euh, la différence. Voilà. Ceci étant, euh, merci en tout cas de m'avoir accueilli dans ton atelier. Bah, merci d'être venu, Emmanuel. Et euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Et euh, donc à bientôt sur euh, les réseaux sociaux. Au revoir